Y'a quoi Ça va Qu'est-ce qui t'a pris Fais-moi l'amour maintenant. Es-tu sérieuse Je veux que tu enlèves ce désir qui me dérange. Rose, écoute-moi. Je ne vais pas danser sur ta musique, d'accord je suis un homme et j'ai le droit de décider si je dois faire l'amour avec toi ou pas Je veux alors me tuer si tu ne le fais pas Qu'est-ce que tu es en train de faire vas tu arrêter ça, Rose Je veux le ah, faire ah, maintenant ah, Rose, ceci n'est pas juste Je veux me tuer si tu ne me fais pas l'amour maintenant Ok, ok, juste calme-toi, d'accord Juste calme-toi, on peut, on peut discuter de ceci, Rose, s'il te plaît, on, on, peut, on peut en parler, d'accord Assieds-toi, maintenant T'es déshabillé, oh, ce, ce n'est pas juste. Jusqu'à tu dois me faire l'amour, d'accord. D'accord, je, je vais le faire. Sinon, je vais continuer. Je vais le tuer aussi. Ça va, je vais le faire et, et détruire tout ce que tu as, d'accord. Je vais le faire. Déshabille-toi. <rire> Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce qu'il y a Ça va toi Ça va non, qu'est-ce que tu veux C'est toi que je veux <rire> Tu veux de moi Ouais Vas-y chérie, vas-y Tu es sérieuse Allez, lève-toi sur moi Quelles sont ces foutaises Ce petit matin, tu me dis encore que tu veux de moi Est-ce que... Qu est Est qu'est-ce que, que tu veux Chaque fois qu'on connaît, tu meurs Lève-toi sur moi, je vais aller au travail J'ai des choses plus importantes à faire Tony, si tu ne veux pas de problème, fais-moi l'amour, maintenant tu Ne blagues pas avec moi. C'est vrai? Je suis sérieuse, bien sûr. Es-tu sérieuse? Je sais que je le veux. Laisse-moi tranquille. Lève-toi sur moi. Je ne suis pas d'humeur ce matin. Je sais Si est une plaisanterie, moi je plaisante. Vas-y, touche-moi. Je ne vais pas te toucher. Lève-toi sur moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? je veux me lever. Et reste là, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tony, caresse-moi et fais-moi l'amour maintenant. Rose! Mais qu'est-ce qui ne va pas Rose, as-tu as vu ce que tu viens de faire Tony, s'il te plaît, fais-moi l'amour. Qu'est-ce que tu viens de faire ta femme, vas-y. Regarde, c'est ma, ma partie privée. C'est ma partie privée. Tu ne peux pas me plaît, forcer à l'utiliser n'importe comment. Et alors, tu es ma femme, donc, euh, donc tu vas me forcer C'est le viol. Ceci, c'est le viol. <coughs> si tu ne me fais pas l'amour ah aujourd'hui. Rose, <coughs> ta, mère, ta mère doit <coughs> entendre ceci. <coughs> Reste là, non Où veux-tu aller, hein Reste Rose. là Mais, qu'est-ce qui va pas avec toi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu veux mais Ma propriété oh, Donc, si tu veux me forcer à, à utiliser ma, ma propriété S'il te plaît, chérie, s'il te plaît. Mais je te dis que j'ai envie, s'il te plaît. Fais-moi du bien. Je peux pas me détendre. S'il te j'ai envie. Prince, je ne veux pas que tu en prennes soin. Qu'est-ce que tu fais Tu entends les bloquer? Je le bloque. Ah, mais, arrange toi c'est quoi Oh, mais Tony Oh, mais, oh, oh arrange-toi Tony, Tony, mais dis-moi, où est-ce que tu vas hein? Rose, écoute-moi bien, tu ne peux pas me forcer à faire quoi que ce soit. Je te force à faire quoi Tu me forces à faire l'amour avec toi et je ne vais pas le faire. Ce n'est pas une blague. Ne suis-je pas ta femme Non, non, non, non, non, je ne vais pas le comprendre. Rose, laisse-moi passer. Tony, s'il te plaît. entrons là-bas, s'il te plaît. Rentrons là-bas, s'il te plaît. Mm -mm, Je ne veux ne pas, pas porter ah, ma main sur toi. S'il te plaît, rentrons là-bas. Allons dans la chambre. Es-tu Est es sérieuse Rossède le passage. Ne te laisse pas passer. Rossède le passage. Sède-moi le passage. Tony. Tony. -moi le Tony. Passage. Non, laisse moi le passage. Tony, reviens ici. Reviens. Ah. Tony. Tony. Tony. Tony. Je te demande de rentrer. Tony, rentre. Tony, tu ne sors pas aujourd'hui. Tony, rentrons. Rose, Rose, s'il te plaît, je t'en prie. Laisse-moi tranquille. Je suis déjà en retard pour le travail. Mais suis-je folle de t'empêcher d'y aller Non. Allons seulement à l'intérieur et fais-moi ce que je veux maintenant, s'il te euh, Rose, c'est quoi ce genre de bêtises Et qu'est-ce que ça veut dire <rire> Je t'ai pas senti il y a deux jours. En tout cas, je ne veux pas. Je te veux maintenant. Ce que je te demande, c'est entrer dans la chambre. Oh, c'est pour ça que tu crées. Donc tu veux que tu le vois sais, sache que je le fais rappeler de devoirs quand je c'est pour ça que tu cries, n'est-ce pas? Oh, je crie, oui. Je crie, oh les voisins, c'est mon mari. Arrête ceci, s'il te plaît. Arrête je, ceci. Je veux ce me matin. déshabiller. Tu vas te rendre nuit, pour Je veux me déshabiller, entrons. Je ne vais pas aller à l'intérieur. Je vais au travail. Hein? Je vais au travail. Ok, je veux le faire. Quoi? Je me déshabille. Qu'est-ce que tu ici? fais, Rose? Tu vas le voir. Je me déshabille maintenant. Qu'est-ce que tu fais Entrons maintenant. Rose, regarde comment tu m'embarrasses. Que, que diront les voisins? Que diront les voisins Tu veux te rendre nu parce que je ne fais pas mes devoirs conjugaux Calme-toi Ok, voici ce que nous allons faire. Va mmh. à l'intérieur. Et je te promets qu'à mon retour, on va le faire comme tu veux. Regarde-moi bien. Je dis laisse-moi tranquille. Rose, ne me arrête, touche pas. Rose, arrête ça. Entre dans la Rose, maison. Ce que tu mais, mais Laisse-moi bon. Tu, tu laisse-moi Je vais, je vais, je vais, je vais je te laisser faire. Hein allons te te maintenant. Comprends-moi, je suis en retard hein pour le travail. C'est ça je suis Attends. Je... Laisse-moi Rose, arrête ça. Ne me touche pas. Rose, arrête ceci. Allons à l'intérieur. Allons à l'intérieur Qu'est-ce qui retient encore cette femme Je suis en retard pour le travail, je suis en retard pour le travail. Qu'est-ce qui la retient Je ne peux plus avoir la liberté dans ma maison. Me mais forçant de faire juste ce que je ne veux pas faire. Je ne vais pas continuer à attendre, je suis fatiguée. Je suis toujours à la maison, j'arrive s'il te plaît. Je suis fatiguée d'attendre. Non, je ne peux plus. J'arrive. Un peu de patience s'il te plaît, je sais que tu as attendu pendant longtemps, mais encore un peu de patience. Non, je, je ne peux plus. Pourquoi est-ce que mon mari a changé son comportement Qu'est-ce que je fais de mal Je ne sais même pas comment y réfléchir Ou je ne suis pas du tout belle Est-ce mon corps Il n'a pas d'amour pour moi Ou il a une maîtresse dehors Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait moi je suis perdue, je suis vraiment perdue, mon Dieu s'il te plaît aide-moi, s'il te plaît aide-moi. Prends ton petit déjeuner avant qu'il ne se refroidisse. Tu sais, je n'apprécie pas ce que tu fais dans cette maison. Ça, c'est un rôle traditionnel d'une femme et non pas de son mari. Tu es beaucoup trop attentionné. Je n'apprécie pas. Euh, euh, je suis vraiment désolée. L'homme au crime, quel péché ai-je commis? Je veux que tu sois dur, tu es trop romantique. On ne se dispute pas et tu ne me trompes pas non plus. Ça devrait être ton caractère. Quel genre d'homme es-tu? Je ne veux pas d'un mariage paisible. Hein? Tu m'as entendu? Je suis désolé. Je suis désolé, mais essaie de prendre ton petit déjeuner. S'il te plaît. Je n'ai pas envie de manger. Tu veux quelque chose d'autre? Non, rien. Quand j'aurai faim, je vais aller prendre de la nourriture moi-même. Arrête avec ça. Je, Arrête. Je peux t'offrir quelque chose de mieux. S'il hum. te plaît. Je suis vraiment désolé. Tu sais que ce n'est pas du tout facile, Pamela. La parcelle est tellement grande. Bien. Merci. <rire> Tu as de la chance, ah. mon ami. Merci. Allez, viens. Je suis tellement contente pour toi. Merci ah. énormément. Wow. Ouais. Est-ce que ton mari est présent Je ne t'ai pas compris Est-il dans la maison Qui es-tu Je ne sais pas Tony Tony Tony Tony Tony Les membres de sa famille non. pour les parenter à ton mari, non, tu fais quoi dans ma maison? Oh, chérie, euh, euh, je sais ce que tu as rencontré, euh, ma nouvelle patronne, euh, Hilda. Ouais, euh, Hilda, euh, voici ma femme, mon adorable et belle femme. Contente de vous voir, madame. Ça me fait plaisir. Ok. Um, en tout cas, je m'excuse. Je vais vous laisser. Je dois voir mon ami qui est dehors. Oh, ok. D'accord. Ok. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi Pourquoi viendrais-tu dans ma maison Ne sais-tu pas que c'est ma maison matrimoniale Qu'est-ce qui te prend J'en ai rien à faire que ce soit ton toit matrimonial. Vas-tu venir avec moi Ah, es-tu sérieuse Ok, d'accord. Vas-y, ok Je promets que je vais te rejoindre dans 10 ou 20 minutes. Vas-y, je promets je vais venir. Tu n'as que 10 minutes pour me rejoindre. D'accord, je vais venir exactement dans 10 minutes. Et je commence le décompte. Et il a dit que c'était qui? C'est l'employé de mon mari. C'est l'employé de ton mari? jamais dit que tu avais un nouveau boss Rose, écoute-moi ouais, ce n'est pas tout ce qui se passe à mon lieu de travail que je dois te dire c'est vrai ouais, vraiment c'est pourquoi tu dois être concerné que je pourvois pour toi, je m'assure qu'il y ait tout dans la maison c'est ce qui doit être ta préoccupation arrête de me poser des questions qui ne sont pas nécessaires tu n'as aucun droit de savoir ce qui se passe à mon lieu de travail ah, es-tu sérieux je suis vraiment sérieux. Donc, ce que tu veux me dire maintenant est que je n'ai pas le droit de te demander ce qui se passe pour ton service? Ouais, tu as le droit de savoir ce qui se passe à mon lieu de travail mais pas tout ce qui se passe à mon lieu de travail. Euh, attends, avec cette fille qui a ces trucs? Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord, j'ai compris. à touché. Écoute-moi je n'ai pas le temps pour tes problèmes Mais ce matin. Il y a beaucoup de choses qui me préoccupent. Tony, tu es censé de m'aimer, de me chérir. En fait, tu dois vraiment m'aimer, me chérir, m'embrasser. Je suis ta femme. Tu ne dois pas me traiter comme une autre personne. Tu veux que je te poursuive? Vraiment, tu veux que je te poursuive? Comme oui. si je n'ai pas d'emploi. Je suis désolé pour te dire que je ne vais pas te poursuivre. Si tu veux que les hommes te poursuivent, va dans les rues. Je suis sûr qu'il y a des désœuvrés là-bas qui vont venir après toi te poursuivre et faire avec toi ce que tu veux. Je n'ai pas ce genre de talent, je ne ferai arrête pas ça. Arrête ça, arrête ces bêtises. Qu'est-ce que c'est Ah ah Je suis censée être ta priorité et non. Euh, non, non, non, non, non, c'est là où tu te trompes. C'est là où tu te trompes. Je veux que tu comprennes quelque chose. Tu n'es pas ma priorité et tu ne seras jamais ma priorité. Je travaille vraiment dur. D'accord pour rendre la vie mieux pour nous C'est ce que je fais Donc mon travail est ma priorité Parce que je suis récompensé de mon travail D'accord ouais C'est ah. ce que je suis censé faire Je travaille bien dur pour rendre la vie mieux pour nous Donc c'est ça Tony, tu n'es pas un vrai homme Vraiment oh, Je ne suis pas un vrai homme oui. Alors pourquoi tu dis ça Un vrai homme est amoureux Un vrai homme a toujours voulu Les bien-être de sa femme Un vrai homme est bon Il n'a pas du tout ce genre de comportement. Il fait de son mieux pour que son corps, son âme, son esprit soient bien pour sa femme. Vraiment, je ne suis pas censé dire ceci, mais il a cette philosophie de la vie que tu n'as pas encore comprise. C'est vrai. Pardonne-moi de le dire, tu ne l'as pas encore comprise. Ouais. Laisse-moi te dire. Un homme vrai a un objectif qu'il poursuit. Mmh. Ouais. Un homme vrai a un travail. Alors il fait son travail pour rendre la vie de sa famille meilleure. Je vois. Un homme vrai va au travail comme je suis en train de le faire. Comme toi et tu vous, ne veux pas aller, tu peux rester Tony. ici et chamailler toute la journée. Tony! Au revoir. Non, je suis un vrai homme donc Tony. je vais au travail. Tony! Mais je demande d'attendre. Tony, ne sois pas dingue jusqu'à ce point. Tony! Va ouvrir le portail. Ah ah, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit d'aller ouvrir le portail, nous sommes en retard. Est-ce que tu vas bien? As-tu chassé ton portier pour que tu me mettes à sa place? S'il te plaît, je ne suis pas d'humeur ce matin. Ne me nerve pas, je t'en prie. Es-tu prête pour aller au travail ce matin ou non? Je te dis d'aller ouvrir le portail et tu me contrôles car me posant des questions inutiles à savoir si j'avais renvoyé mon portier. Tony, qu'est-ce qui va arriver si tu es bon même pour une fois? En fait, si tu es bien, si tu es romantique, qu'est-ce qui va arriver? Tu veux qu'on te soit doux? Comment est-ce que tu et veux tu que, sais que je... Tu cherches que je te sois doux? Pas de problème, attends-moi, reste là d'accord? Reste là, ne veux pas ouvrir le portail. Tony, ok, attends. Quoi? Mettons-nous alors. Oh, c'est comme ça que tu veux le jouer Ah, je le fais, bien sûr. Oh, tu veux vraiment oh, jouer je ce jeu je suis dans ça. Tony, va ouvrir le portail. Va ouvrir le portail. En Tu dis que tu es bien en ce jeu, non Non, mais jouons-le. Ah, mais je suis là. Jouons, pas de problème. Tony. Les portails, non. Mais Madame, ne me dérange pas. Mère, toi je -tu ce que moi. Tu es bien je reste là et je reste ici aussi. Ha! Écoute, hein Écoute. Tony, j'aimerais te dire quelque chose. Tu sais, tu sais, le, le mariage n'est pas facile, hein Je ne te bats pas. Je ne te bats pas du tout, Tony. Le mariage n'est pas pour les petits-enfants. Les mariages, c'est pour les gens matures. En tout cas pas pour les petits enfants, je te jure pas pour les petits enfants Écoute, ça ne va rien te coûter si tu es bon Et aussi bien, épouser une femme ce n'est pas faire d'elle ta propriété Écoute, traite-moi bien Traite-moi avec tout l'amour possible que tu peux pour ta femme Et moi aussi je le ferai, ça ne va rien te coûter Ok Je vais ouvrir ce portail juste pour une seule raison Je vais au boulot, c'est juste vraiment pour ça Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour elle Pourtant, elle se plaint toujours que je ne suis pas romantique. Imagine qu'elle me dit d'aller ouvrir le portail quand je lui ai dit d'aller l'ouvrir. Tony, tu sais quand la femme dit, tu n'es pas romantique, elle veut simplement dire que tu ne fais pas les choses qu'elle attendait de toi. C'est tout juste ça cela veut dire que tu ne fais pas ce que tu es censé faire dans ton ménage et dans ta chambre à coucher. Quant à ce qui concerne la chambre à coucher, je fais de mon mmh. mieux. Je fais ce que je suis censé faire. Mmh. Mais domestiquement, que dois-je faire Dois-je l'aider à faire la cuisine mmh. Je dois l'aider à la cuisiner, je dois aller dans la cuisine pour préparer pour elle. Es-tu sérieux Tony, ne sois pas mesquin. Je ne peux pas faire les travaux domestiques féminins, je ne peux pas faire ça. Tony, ne sois pas mesquin, tu n'as pas besoin d'être mesquin. Tony, laisse-moi te dire, tu sais pourquoi je fais tout cela et reste toujours à côté de ma femme Chaque matin, j'embrasse ma femme et lui dis bonjour. Vraiment Oui, tu sais, chaque fois que ma femme va au travail, je l'approche et je dis, « Chérie, tu es belle. » Tu sais quoi, même quand elle est au travail, je l'appelle pour voir comment elle se porte. Pendant le déjeuner, je l'appelle pour voir si elle est partie déjeuner. Intéressant. Tu sais, j'embrasse je, je, ma femme et je dis, Dieu merci Dieu merci que j'étais comme partenaire Sincèrement, n'est-ce pas ça le chômage wow. euh, Écoute, il faut y un peu penser Moi, appeler ma femme tout le temps Allo, as-tu mangé quelque chose <rire> Allô. Euh... Je peux pas faire ça. Écoute, en tant que l'homme, tu es censé exercer ton autorité chaque fois. Qu'elle sache que tu es en charge. <rire> Écoute, j'ai pas le temps pour dorloter quelqu'un, non? Euh, euh, tu sais, Tony, chaque femme, chaque femme veut être traitée comme une fille de deux ans. C'est pourquoi la plupart du temps, elle se comporte de manière enfantine. C'est leur nature. Bien, je te connais ça fait un peu longtemps. Il n'y a rien que tu ne puisses faire pour plaire à une femme. Non. Tony, ce n'est pas pour plaire à une femme, mais de rendre une femme heureuse. Bien, je vais essayer. Bien, tu dois essayer. Et c'est dur. Rose, je te supplie, je n'ai pas besoin de tes troubles et ton harcèlement cette nuit. Je viens de revenir du travail. Donc, ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de prendre ma douche et aller me coucher, s'il te plaît. Qu'est-ce que je veux me dire là que tu veux faire pendant qu'il est déjà minuit passé Ne peux-tu pas te presser pour t'amuser, prendre du temps dans ta propre maison Regardez-moi cet homme. Tu n'as même pas honte. Un insensable, un homme irresponsable. Que veux-tu dire par là Qu'est-ce que je veux dire <rire> Nous sommes tous deux partenaires. Tu ne peux pas continuer à me traiter comme un petit rat et t'attendre à ce que je me taise. Écoute-moi, le mariage n'est pas du tout une prison. Je ne suis pas mariée à toi pour que tu commences à me traiter genre... Euh, je sais même pas... Euh, comment le dire En fait. Comme tu veux, en fait. Rose, oh, c'est des bruits que j'entends. Je ne comprends toujours pas ce que tu veux dire. Eh, en fait, j'ai compris des choses. J'ai vraiment compris. Un vrai homme n'est pas celui qui marche inutilement avec de n'importe quoi. Excuse-moi. Ah, de quoi parlons-nous exactement maintenant? Hein? Regarde-toi. Tu ne peux pas devenir moi, en faisant ce genre de choses, moi, moi, moi. Non, tu ne peux pas. Vraiment Oui. Écoute, ne me tourne pas le dos lorsque je suis en train de te parler. Tu fais ça Hé, hey, reviens ici. Attends-la. Attends-moi. Hmm. Regarde-toi. Pourquoi je t'appelle et je ne t'arrête pas As-tu un problème, voleuse de mari d'autrui Je ne comprends pas de quoi crois tu peux. Tu crois qu'avec tes gros derrière, tu vas séduire mon homme Sois loin de mon mari, toi. Sale pute. Va te faire soigner. N'importe quoi, ah Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu viens de faire Tu Tu veux me Rose. taper Rose. Rose, on ne peut pas courir de lièvres à la fois. Elle devrait être perdu. et c'est elle qui sera perdue. Parce qu'elle ne peut pas se dresser sur mon chemin tant que je n'ai pas encore fini mes affaires avec toi. Regarde-moi cette femme qui ne me connaît pas, qui ne sait absolument rien de moi et qui se met à m'importuner. Hein? Madame, je suis désolée, je m'excuse au nom de ma femme. Je lui ai sérieusement parlé et je vous promets que ceci ne va plus jamais se répéter. De toutes les façons, je n'ai rien à rajouter. Mais qu'elle me provoque encore. Elle pense que le mariage est une fin en elle-même Non Qu'elle me provoque encore. Euh, il me faut un téléphone. Est-ce que vous avez l'iPhone 11 L'iPhone 11 Pro Max non. Mais alors, qu'est-ce que vous avez Vous avez quoi qui s'en rapproche Faites-moi voir. Hein quoi Ça aussi, c'est bien. 60 000. Oh. moi, je préfère un qui coûte un peu plus cher. <rire> Pourquoi pas. Pourquoi pas prendre celui-ci Non. Elle vient juste de vous dire qu'elle voulait un téléphone de 600 000 et vous lui présentez celui de 200 000 Tony tu peux acheter pour cette chose qui est devant moi un téléphone le plus cher Et à moi un téléphone le moins cher Rose, Hein? qu'est-ce que tu fais ici? Rose qu'est ce genre d'embêtement? Écoute, tais-toi un peu Toi Qu'est-ce que c'est que tu ne peux pas laisser mon mari tranquille? Tu n'es qu'une sale pute Briseuse de foyer alors, laisse mon homme tranquille..! Mais regarde-toi..! Il est évident que tu es malade..! Tu es détraqué..! Oh c'est vrai..! Et c'est qui la briseuse de foyer..? Qui..? Tu n'es qu'une sale pute insensée..! C'est vraiment ce que tu es..! Tu sais qu'il est marié mais tu continues à coucher avec lui avec tes... sales fesses..! Non s'il vous plaît.. Euh, euh, euh, euh, Madame s'il vous plaît..! Tu n'as vraiment pas honte..! Sois loin de mon mari..! Sais-tu que tu es ridicule? Sois loin de mon mari. Sais-tu que tu es sans gêne? Tu ne me ferais pas. Parce que si tu faisais bien ton travail de femme au foyer, alors crois-moi, tu ne serais pas là en train de suivre tous mes faits et gestes. Ah oui. Oh, oui. Ça va. Je te avec mes mains. Tu ne peux rien me faire. Je peux te rassurer tes Je ne rien. F... Merde. Pour qui est-ce qu'elle se prend? Hein? Elle ne sait même pas qui je suis. Je ne peux plus la laisser m'importuner. Non. C'est non Je suis très désolé pour tous les troubles. <rire> Qu'elle se renseigne sur qui je suis. Elle ne sait même pas à qui elle s'attaque. Si je décide de me servir de ça sur toi, elle pourra même pas rêver de t'avoir. Ni même de s'approcher de toi de toute sa vie. <rire> non sens. Chérie, ces films m'ont tellement irritée. Tu sais, je ne réalise pas ces scènes dans notre monde. Oh, c'est juste un, un film, mais quelque part, je comprends ce qu'ils sont en train de faire. Ça peut arriver. Vraiment Oui, afin que chacun vive l'expérience de l'autre. Non, tout. ce n'est pas possible. Tu sais, je ne veux pas regarder mon mari en train de toucher une autre femme et une autre femme toucher mon mari, euh, laisser un autre homme me toucher et vice-versa. Non. Tu sais, tu sais. Je ne peux pas permettre euh, ça. Regarde, regarde. Euh, si, si tu as bien regardé ce film, c'est juste une histoire entre deux couples qui, qui se connaissent très bien. Maintenant, écoute, très souvent, il y a, il y a, il y a des couples qui se retrouvent très souvent en face de beaucoup d'incompréhension. Tu sais, c'est comme, par exemple, je t'ai dragué et par la suite, j'ai fini par t'épouser. Et dans notre vie de couple, on pense que ce qui se passe chez nous est la même chez les autres. Tu vois, non donc nous, nous ne savons rien en dehors de notre vie de couple mmh. Maintenant ce qui se passe c'est que les deux couples vont se rencontrer Du genre je vais étudier sa femme, il va étudier en retour ma femme Ma femme va l'étudier et sa femme aussi va m'étudier C'est en quelque sorte ce que le film est en train de dire Je sais mais je n'aime pas ça ah, Même moi je, je ne l'apprécie pas vraiment c'est juste un film, sinon c'est en quelque ben, sorte de ça. tu expliquais... Je te Quand donne cette explication de... parce que j'ai pris mon temps pour mieux regarder ce film. Okay. Et je maîtrise uh, plus ou moins le scénario. Sinon moi, me vois dans les bras d'une autre femme. Et vois ma femme dans les bras d'un autre homme. Et vois cet homme la toucher. Non, je ne peux pas regarder un autre homme toucher ma femme. Mmh. Bien. Mmh. Mmh. Oui, donc... Nous avons fini par regarder ce film euh, j'ai commencé par dire à ma femme je lui ai dit comme ceci se passe entre nous ici et tu sais quelque chose de différent voilà entre toi et ta femme tu <rire> peut-être qu'il y a euh, tu sais une fuite quelque part donc je lui ai demandé pourquoi ne pas essaye quelque chose de nouveau. Bien, c'est parce que tu as l'idée, même. Mais... comme tu l'as dit, ce film est très éducatif. Oui, il est. Il est, parce que la plupart du temps, on se marie avec des personnes avec lesquelles on n'est pas compatible. Tu sais, tout ce qu'on peut faire, c'est de le faire savoir, d'apprendre ceci et ça. Même à ce point, il y a quelque chose qui manque. Et il y a aussi... Le fait que nous, nous épousons Les gens avec qui et, et, et, Tu sais il n'y a pas et... mmh. Ceci est vraiment très intéressant Oui Ta femme n'aime pas le fait que tu ne trompes pas ah. Elle n'aime pas le fait que Tu es trop romantique Je suis trop attentionné. Elle aime que tu sois ah. C'est ça, ça le problème Et ta femme se plaint que Tu la trompes trop tu Comprends ça que, que, que tu t'en fous de lui, euh, bla bla bla, euh, tu ne la chéris pas, tu ne la touches pas, donc je pense ah. uh -huh. Uh -huh. donc tu vois, je, je, je pense que nous, nous, nous devrions, euh, euh, tu sais, quelque chose du genre euh, échange. Change. Je ne comprends pas exactement de quoi vous parlez. Quelqu'un peut m'expliquer. Bien, comme le mot le dit, ça veut dire euh, échanger quelqu'un ou quelque chose pour un autre. Attends, attends. Tu essayes de me dire que je devrais échanger mon mari avec le sien? C'est ce que tu es en train mm -hmm. de dire? C'est euh, une situation où deux couples se rassemblent et s'accordent qu'ils vont échanger des partenaires pour une période de temps. Euh... euh... Mais j'ai entendu beaucoup de gens qui ont fait ces pratiques juste pour chercher comment relever leur relation. Mais euh, je ne sais pas. Mais. Bien, quant à moi, c'est. C'est une bonne. Une bonne idée. Ça, ça a l'air intéressant. Mais, mais ce jeu, c'est de voir euh, Combien de temps ça va durer? Je veux dire la période. Mmh. Eh bien, c'est au maximum un mois et au minimum deux semaines. Deux semaines? Wow. Je crois que qu'un mois, c'est bon. Non. Pour moi, je, pense la que eu semaines, je pense que deux ça semaines, ça va. Un mois, c'est trop long. Deux semaines, oui. essayons de procéder au vote pour trancher. Et ceux qui sont pour moi, levez les mains. À moi. Deux semaines. Je suis pour deux semaines. Deux semaines. Deux semaines ici aussi. Comment c'est bon, non? Bien, deux semaines. Vous savez qu'on attend de visiteurs? Mmh, oui. Alors vous devez bien prendre soin de la maison. Et rassurez-vous de faire vos bagages à mon retour pour les vacances. <rire> mmh. C'est oui. bon? Mmh. Allez, venez ici. <rire> mmh. Soyez sage. bye. D'accord, ok. Soyez gentil comme oh, d'habitude. Okay. Hein? <rire> bye! Ok alors..? On termine ce qu'on faisait en haut puis on revient ici..! arrive ah tony doucement tony doucement doucement Ça va, ça va. Oui, ça va, ça va. Tony Tony. Bon, dis seulement quelque ah, chose à part, hein, N'importe quoi, mais je veux qu'elle parle. Ah mon frère, comment tu vas Merci. J'espère que vous passez une petite journée dans la maison. Bien. <rire> Merci. Comment tu vas Je euh, <rire> suis euh... Allez, ma chérie. Allons-y, allons-y. Merci beaucoup. Euh, les valises. Oh, on vient, vient juste d'arriver, son... donc calme-toi. Ce n'est pas le moment pour ça. Hein. Je vais en prendre soin. Euh, tu es trop pressé. Je, je, je pense qu'il n'y a aucun problème. Non, ça va. D'accord. Allons à l'intérieur. Personne ne les touchera. OK Allons à l'intérieur. Pour ton information ici, ce n'est pas notre maison. Alors, tu dois te faire respecter ici. Tout ce que tu aimes faire, tu vas le faire chez toi. Rose, je n'aime pas ça. Les gars, je pense que tout va bien. Non. Rose, tout va bien. Pas de problème, tu Titi. Oh, merci beaucoup. Je t'en prie, mon frère. Merci, merci, merci, merci beaucoup. Entrez et installez-vous confortablement. Oh, mon Dieu. Je une place. Soyez les bienvenus. Merci. Wow. Qu'allons-nous vous offrir pour vous accueillir? En tout cas, moi j'ai très très faim. J'ai envie de manger. Bien, pour moi, vous pouvez me donner une boisson alcoolique. Ça va, cool. Je vais aller lui faire son plat et elle te sert à boire, d'accord? J'arrive, hein? Mon frère, prends c'est de toi, hein? Chérie, laisse-moi aller me couper d'elle, ok? Va servir ton à Tu es une honte. Tu es une grande honte. Qu'est-ce que je fais Tu me demandes ce que tu as fait plein. Écoute, fais-toi respecter ici. En tout cas, laisse-moi tranquille. Sois calme. Laisse-moi tranquille. C'est la maison d'autrui ici. Comment pourrais-tu demander de la nourriture comme si tu ne manges pas à la maison M'avais-tu permis de manger M'avais-tu permis de manger M'avais-tu permis Tu étais pressé de partir, non Non, non, non, non. non. Laisse-moi tranquille. Je refuse. appel Je ne veux pas décrocher l'appel. Pourquoi tu me demandes de le décrocher? Je, veux le décrocher. Sonne, Je ne veux pas le décrocher, ce n'est pas important. Mais ça sonne, vas-y, réponds. Parce que ce n'est pas important, tu m'as entendu dire ça. Tu refuses de prendre l'appel. Je ne veux pas le décrocher. Tony, vas-y, réponds. Tony, répond à l'appel. Euh, alors, euh, Tony... Je veux que tu me parles de ta femme. Hmm. Bien. C'est une femme merveilleuse. Euh, je pense que tout ce qu'elle veut est qu'on prenne soin d'elle. Elle aime être dorlotée. Elle aime beaucoup l'attention. Elle est excessivement jalouse. Hein Tu comprends, euh... Ouais, elle est très laborieuse. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai épousée, tu vois. Mais comme les jours passaient, ça devient... C'est devenu très difficile. difficile pour moi parce que ouais, je n'apprécie pas ton ouais. style de vie. Elle, <rire> elle veut <rire> toujours que je la câline et si je ne la câline pas euh, le jour suivant, ça je, devient. Je, je crois que je sais quel genre de femme ta femme est. C'est vrai? Oui, j'ai eu cette expérience. Est-ce que ta femme est oui. aussi comme la mienne? Non, elle n'est pas comme ça. Elle est complètement différente. Elle, elle est complètement différente. Elle n'aime pas être dorlotée. Elle n'aime pas être choyée. C'est ce que tu as tué. elle déteste. <rire> elle qu'on prenne trop soin d'elle. Waouh! Elle, wow. elle n'aime pas ça. Elle aime que l'homme soit. soit autoritaire, soit dur, sévère envers elle. Ça, c'est moi! Ah oui, c'est toi, ça. <rire> Cependant, ce que ta femme cherche, c'est moi. Ouais! Donc. Euh, <rire> Tu sais, je suis une personne qui se bat et tout ce qui me préoccupe, c'est comment prendre soin de ma, de ma famille leur donner une vie meilleure, tout ça. Ouais, je comprends, mais, mais cela ne devrait pas t'empêcher, tu sais, d'être romantique. Tu vois... <rire> <rire> je ne suis pas romantique, tout le monde le sait Oui, t'inquiète pas, pas c'est juste pour Je ne suis pas romantique euh, euh, Au moment où tu seras ici en train de siroter, il faut que j'aille dans la cuisine pour voir ce qu'elle prépare D'accord, c'est bien ah. euh, Tony, mets-toi à l'aise hein. Bien sûr Oh mon dieu ça c'était un repas très, oui. très <rire> délicieux C'est bien prêt Doris yeah. Donc c'est ce que tu as toujours fait <rire> préparant pour mon ami des repas très très oui, délicieux Oui bien sûr ah, C'est très bien ouais, déjà prêt. Et Merci beaucoup Je pense que beaucoup. tout le monde a son verre Oui nous l'avons Alors procédons de manière officielle Les choses Maintenant bienvenue chez nous Ok laissez-moi vous servir Dans ton verre oh. Voilà Ça cool. va oh. euh... Ça Tu dois remplir ma glace <rire> jusqu'au bord <rire> D'accord <rire> Euh, C'est ça. C'est bon. Oh mon Dieu. D'accord. Alors. D'accord. Buvons. Au nom de. Euh, l'échange. Ah. Au nom de l'échange. Oh déjà..? Ah, c'est <rire> si tôt comme ça..! Bivon. On a de l'échange..! C'est déjà un succès..! On l'échange..! Donc ça c'est bien.. C'est très bien..! Euh, je, je, je.. Il faut qu'on vous montre.. Euh... D'accord..! On vous suit les gars..! Hum.. Mm. Allez, entre. C'est ici notre nouveau demeure. Um, D'accord. L'avez-vous arrangé pour cette occasion? Oui, c'est ma chambre. Oh, c'est ta propre chambre. Mm. Ça va. C'est bien. Je, je l'aime. Ça va. Je vais chercher mon bagage dans la voiture. Ok. Derrière toi. Ah, oui, je sais, mais. Ouais, vas-y. Il a quoi Allez, vas-y. Ok. Cette femme dort toujours. Au lieu de te réveiller pas, aller faire le petit déjeuner. Hey, hey, hey. Ça veut dire quoi Hey. Ne sais-tu pas comment réveiller une femme d'une façon romantique Tu es encore au temps primitif jusqu'au hey, aujourd'hui. te plaît, écoute, je ne vais pas te laisser m'insulter ou me parler n'importe comment. Tes semblables se sont déjà réveillés. Va me faire le petit déjeuner, c'est ce que tu es censé faire. C'est comme ça que tu traites ta femme? Lève-toi et va me préparer le petit déjeuner. Tu attends quoi encore? Ne me demande pas ça. Mon mari fait le petit déj pour moi alors va faire le petit déj pour moi. Apprête-moi les petits dèches Comment était ta nuit C'était vraiment une nuit très spéciale pour moi. Ravi d'entendre ça. Mmh. Tu es belle. Mmh. Merci. Et douce. Mmh. Mmh. <rire> Alors tu vas où aujourd'hui fait le petit déjeuner. Hmm. Ça va Tu as emmené le petit déjeuner Oui, je l'ai fait. Tu t'es déjà brossé Oui, bien sûr. Ok. Oh, C'est nouveau. Tu l'as fait toi-même Oui, je l'ai fait. Tu n'aimes pas ça oh, Bien sûr que j'aime. Tu aimerais reprendre ta douche après le petit déjeuner, n'est-ce pas Oui Avec de l'eau tiède ou froide Je veux bien le faire moi-même. Non, ne te gêne pas. Ok. Quand tu es prête, fais-moi savoir. Ah, C'est vraiment spécial. <rire> en tout cas, tu n'es pas habitué. <rire> Alors, tu aimes le thé J'aime. C'est très beau. Bon. Alors, je te présenterai quelque chose de différent demain matin. Oh. Un truc différent? Quelque chose de différent. Ok. Vas-y. C'est vraiment formidable de voir quelqu'un qui se soucie vraiment de toi et s'en rend vraiment joyeux. Il y a une sensation qui quitte de ta tête et traverse tout ton corps. Tu sais ça nest -ce pas? C'est vraiment réel. C'est vraiment spécial. Tu sais, être en relation avec quelqu'un... Qui est vraiment comme toi. Accroché. Attentionné. Tu, tu, tu, tu fais beaucoup de choses qui sont vraiment difficiles à comprendre. Je ne sais pas comment dire. En tout cas, tu es très bon, rien à dire. Merci. Et quand tu as un sentiment pareil, tu sais, tu dois tout faire afin que ton partenaire t'aime en retour. Tu dois en fait lui faire savoir que tu le mérites vraiment. J'ai envie de pleurer, je veux pleurer. Non, tu ne dois pas pleurer. Je veux pleurer. Tu sais quoi, si comme tu veux rester au lit. Oui, bien sûr. Tu veux rester? Ah, ah, Non. Doris! Doris, c'est quoi ces gens de bêtises? J'attends ici, ça va déjà presque une heure de temps. Je dois être au bureau. Doris! Que veut dire ce genre de bêtises? Pourquoi tu dois t'attendre tous les matins? Je suis en retard pour le travail. Écoute, je suis dans la voiture. Et si je ne te vois pas dans 5 minutes, je m'en vais. Pourquoi tu cries comme si tu étais un chien enragé? Tu dois m'attendre parce que mon mari m'attend, peu importe où il veut aller. C'est quoi cette bêtise N'importe quoi Allez, attends-moi. Alors, euh... je suis prêt. Tourne. J'aime pas cette chemise, mais la chemise blanche. Es-tu sûr mmh. La chemise blanche te rend trop captivant. Beau, sexy, oh tu oui? vois. Que je porte la blanche alors. Prends la chemise blanche. Ok. Comme tu veux la blanche. Laisse-moi voir ce que ça va donner. Je pense que quelqu'un veut toujours me voir très sexy. En tout cas, c'est très intéressant. Tu as envie de m'en aide Merci ça va. Ok. Es-tu sûr que ça sera mieux sur moi? Oui. D'accord si tu le dis. Je pense que c'est vrai. ce que tu voulais je pense maintenant dis-moi comment je me présente en tout cas tu es très beau avec ça es-tu sûr oui dis-moi que c'est vrai sûr d'accord wow. tu es splendide tu es très belle et jolie, c'est la beauté que tu dégages. Oh mon dieu, c'est pas vrai. Vraiment, je suis sérieux. Pouvons-nous? Oui bien sûr. On y va alors. Si tu étais ma femme, je jure Dieu, j'allais te battre correctement. Remercie ton dieu que tu n'es pas ma femme. Regarde-toi, batteur de femme. Tu es un villageois. Os le faire et tu verras. Vraiment C'est ce que tu me dis que je te mette à l'épreuve Oui. Que je te mette à l'épreuve Lève ta main sur moi et tu verras comment je vais te faire arrêter et te faire passer tout le restant de ta vie en prison. Et Doris, ne me défie pas. Je jure tu ne me défie pas. Je te défie Tu me défies Oui, je te défie Sors de la voiture. Et si je ne descends pas Sorte cette voiture. Et si je ne descendais pas de cette voiture, je dis. Je ne descends pas. Regardez-moi cet homme. Regardez-moi ces faux d'homme. Hein Descends, descends. Sors descends Tu mal élevé, <rire> tu es très simple, <rire> méfie-toi. Hello? Hello? C'est qui Hilda Je t'ai posé la question. C'est qui Hilda Tu arranges tes sourcils. Oh, ça c'est bien, ça c'est bien. Sais-tu que tu n'as pas le droit de ne pas décrocher mes appels si tu à quel point j'étais désespéré de t'entendre Madame, je suis très désolée. tu n'as qu'à garder tes excuses. Tout ce que je représente est de l'âme plus importante à mes yeux que ta femme. Madame, avec tout respect, je ne permettrai pas que vous parliez de ma femme de cette manière, s'il vous plaît. Salut beau garçon. Hey. Oh. Comment vas-tu? C'est comment? comment? Ça, a été le ça va? Ok viens chérie. Ah. Dodo comment ça va? Ah, fatigue. Euh, tu sais j'ai tellement faim. J'ai besoin de manger. T'inquiète chérie j'arrive. J'ai fait ton plat préféré. Ah. Ah. Donc tu te permets de l'embrasser en ma présence, chérie Tu, tu m'appelles par mon nom, Didou. Je veux que nous discutons ensemble. Parler Oui. On non. Tu ne peux pas parler de ça en ce moment Je le veux maintenant même. Doris, qu'est-ce qui ne va pas Écoute, je ne suis plus à l'aise avec cette histoire de change. Doris, le jeu vient juste de commencer et tu dois rester dans ça, d'accord? Il faut juste jouer. Non. Oui. Non. Je ne suis plus confortable à ça. S'il te plaît. Peu importe. Les murs ont des oreilles. Et après quoi? Il faut juste jouer. Qu'est-ce qui ne te va pas Ah. Rose. Tu entends l'appeler Quelque chose ne va pas avec toi. Ça veut dire quoi Le repas est prêt s'il te plaît, s'il te plaît. Tu l'appelles avec beaucoup de charme. Chut. Oh, c'est le but. C'est le but. Oh, en fait, vous regardez le football. C'est bien. Mon cœur, la table est prête. Tu es t'en Lève-toi, j'ai envie de te bisous. Vas-y, chérie. Tu es vraiment t'en sueur Qu'est-ce qui ne va pas Beaucoup de sueur sur toi. Tu me fais énormément du bien, chérie. Je viens d'abord manger. D'accord, chérie. Ah. Qu'est-ce que tu as préparé mmh. Ça a l'air délicieux. C'est tout ça pour moi seul <rire> Regarde l'heure à laquelle tu reviens du boulot..! Ça c'est l'heure à laquelle tu finis ton boulot..! Quel est ce genre de question..? Et quel droit as-tu de me poser des questions comme ça..? Vrai..? Ouais..! <rire> ok..! Ah, ah. Doris..! Doris..! Doris..! Doris..! dis ce que tu fais. Doris Doris, ouvre cette porte maintenant Que veut dire tout ceci Ah ah Doris Doris, ouvre cette porte, ceci n'est pas du tout juste. J'ai déu Tony pourquoi dois-tu dehors très tôt comme ça Hein mmh. Sais-tu que ta femme m'a enfermé dehors hier nuit euh, Tony elle n'est pas ma femme en ce moment mmh. Oui Sais-tu que cette pute, cette pute m'a enfermé dehors hier nuit mon, mon ami, contrôle ta langue, ok? Tu n'as pas le droit d'appeler ma femme une salope. Contrôle ta langue. Hein? Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle te laisse dehors? Je, je, je, je, je ne lui ai rien fait. Cette femme est très méchante et antagoniste. Comment arrive même que tu as coopéré avec elle? Tony, tu n'as pas dit ça. Je connais cette femme très bien. D'accord? Tout ce que tu as besoin de faire est de t'asseoir, l'étudier, la comprendre et vous serez tranquille. C'est une bonne femme, une femme avec qui tu seras vraiment à l'aise. Je ne jouis de rien, si. je ne jouis vraiment de rien, je suis très maltraité. Tony, tu dois y penser, nous sommes tous dans ça à cause de quelque chose, d'accord? Va à l'intérieur et gère ça avec elle. Les moustiques m'ont trop dérangé hier nuit, il y a trop de moustiques ici, il faut fumiguer cet endroit. Ah ah. On va fumiger la maison, à ta demande. Position. Toi, mon ami, dans ma maison, dans mon lit conjugal, mais c'est les choses. Ferme-la et toi, bébé, ce, ce n'est pas ce que tu penses. Et toi, tu n'as pas le moindre respect pour moi. Ce, ce n'est pas ce que tu penses. Pense-tu que j'ai perdu mes sens? Écoute-moi dire à ton ami et sa femme de quitter cette maison immédiatement. Nous allons partir. Oui. Je suis désolé..! Ferme ta bouche Tony, il y a eu une situation ah, sur moi Qu'est-ce qui s'est passé Tu sais, c'est ma femme ma femme. Elle, elle est très très en colère Je ne sais pas mais peut-être quelque chose s'est passé vous, vous devez partir maintenant Immédiatement Ma femme et moi devons quitter tout de suite euh, euh, Oui, oui, oui, ramassez vos effets Mais je dis encore la raison de cette décision si drastique Qu'est-ce qui s'est passé Tony, ce n'est pas le moment de poser des questions Je, je, je ne peux pas te donner d'explications. Tout ce que je veux de toi c'est de faire vous vos valises Appelle ta femme pour faire vos valises. D'accord. Je connais très bien ma femme avant qu'elle ne fasse Je quelque chose. J'ai entendu. Hein J'ai entendu. Vous allez faire vos valises Je vais les prendre. S'il vous plaît, faites ça. Oh S'il vous plaît. Avant qu'elle ne fasse quelque chose, s'il vous plaît. Allez, laisse-moi, ne me touche pas. Il pourrait y avoir mort d'homme s'il ne quitte pas ici. Je n'ai jamais été intéressée avec ces trucs de chance Ch Chérie, tu as besoin de te calmer, sérieusement, tu dois te calmer. Mais calmer, pourquoi Je te dis que je ne suis plus intéressée à ça Quelqu'un risque de mourir dans cette maison non, non, non. Quelqu'un risque de mourir dans cette Personne maison Personne ne devrait mourir, tu dois juste être honnête. Nous avons tous, nous avons tous été d'accord pour ceci, pour, pour, pour, pour, pour l'échange. Nous avons été d'accord. Es-tu en train de me dire que, ils ne vont pas partir c'est ce que tu essayes de me dire! Non. Calme-toi! Nous avons été tous d'accord? Ils doivent partir de cette maison! Ils doivent partir de la maison! Je, je, je, je vais leur parler. Seigneur. Pas où je vais commencer maintenant? Bébé Gédéon vient juste de me dire que sa femme exige que nous quittions la maison. Pourquoi Je ne sais pas, mais s'il te plaît, va arranger nos choses afin que nous puissions partir. Pourquoi renfrotte le visage Madame, va arranger nos effets et quittons. Tu t'attends à ce que je sois contente pour ça Allez sortez, venez! Sortez! Sortez! Partez de ma maison maintenant! je vous le portail pour vous moi-même. Attendez, partez! Allez, dépêchez-vous! Partez de ma maison! N'importe quoi! Vous voulez ruiner mon mariage ou quoi? Ça ne marchera pas. Allez, partez. Allez, ferme ça. Allez, viens entrer, viens entrer. Entre, entre, entre. Allez, entre. Entre, partez. Ferme ta bouche, tu n'as rien à dire. Sortez des sottises. Un couple stupide. Vous voulez ruiner mon mariage de fou. Je pensais qu'on était des amis. Allez, toi, ferme ta bouche. Allez, dépêchez-vous. Allez, bougez, bougez. Partez, dépêchez-vous. Sortez votre caisse. Vous voulez abîmer mon portail ou quoi? Tu fais des manœuvres sans calcul. Tu veux détruire mon portail? Allez, sortez! Des bêtises, des vauriens. N'importe quoi. Des idiots. Allez, vite. Je ne vais plus vous revoir ici. Allez. N'importe quoi. Sur noix que vous êtes. Des imbéciles. Qu'est-ce que c'est ces bêtises J'ai cru vous aider alors que vous aviez un plan maléfique. Tu venais avec l'intention de ravir mon mari. Stupide que tu es. Bordel. Putain de merde. Peut-être que tu veux que je les prenne, je peux m'en occuper. Non, ça va. Laisse-moi m'en occuper. Je vais le faire moi-même. Merci. Chérie. Mon Dieu, tu as quoi? Désolé. Viens, viens, doucement. Désolé, ça va, désolé. Désolée, tu, tu as quoi? Ton ventre? Je vais, vais t'amener à l'hôpital, d'accord? Félicitations, votre femme est enceinte. Chérie, c'est fini entre toi et moi. Je ne peux pas vivre avec un homme qui ne sait pas contrôler ses pulsions sexuelles. Non, ça ne va pas aller. S'il te plaît... S'il te plaît... Je t'ai fait confiance mais tu as abusé de ma confiance. Tu es allé coucher avec mon amie de longue date jusqu'à la rendre grosse. Hein? Dis-moi pourquoi... S'il te plaît, on ne peut pas mettre un terme à notre union comme ça. On ne peut pas. Ch Chérie, je te connais. Je sais que tu es quelqu'un qui pardonne. Je sais qu'on ne doit pas jouer avec ton cœur. Je sais ça. Et je sais aussi que tu ne blagues pas avec ton amour pour les gens que tu aimes. Chérie, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Tu peux me blâmer de tout ce qui se passe en ce moment. Je suis prêt à supporter les conséquences. Juste accorde-moi une opportunité pour que je corrige les choses. S'il te plaît. S'il te plaît, je suis désolée. Écoute, peu importe l'émotion. Je me vois être trahi par celui... Que je suis censée aimer. Je suis désolée. C'est tout ce que je peux dire en ça. ce moment. Je suis genoux. Calme-toi, non. Tony, laisse-moi. Laisse vas-y, vas-y, vas-y. Vas Mais Tony, calme. toi Calme-toi, vas-y. Oh. Je suis là. Je suis là pour remettre et prendre. Tu m'as bien entendu. Je t'ai amené ma femme que tu as enceinté et je prends la tienne en tant que ma femme. Euh, Tony, je ne sais pas Exactement. comment tu t'appelles. Ce n'est pas possible. Ça veut dire Ok, quoi? ce n'est pas possible. <rire> tu ne peux <rire> pas prendre ma femme et, et je ne suis pas prêt pour, pour prendre ta femme. Ce n'est pas possible. Moi, je veux rester ici. Rester où Non, un échange reste un échange. Mm. Ce que l'échange a joué que personne ne sépare. Exactement. De, de quoi parlez-vous Tu es un mauvais ami. Tu te vois Laisse-moi te dire, le fait de coucher et enceinte ma femme est pire que la mort Non Comment tu peux faire chose pareille Maintenant, tu m'as montré que de quiconque appelé ami, je dois me méfier oui, Je dois ça. me méfier Tu es un être humain terrible dis lui euh, Tony, ton idée faite sur moi et ta femme est totalement fausse S'il te plaît Tu sais quoi Garde ton explication, je ne suis pas là pour ça mais écoute, tu dois aussi l'écouter. Je ne vais pas l'écouter. Qu'est-ce qu'il a à me dire Mais tu, je, je, je sais ce que je dis. Je ne t'ai pas échangé pour te faire enceinte par mon ami. Exactement. C'est mon meilleur ami que je parle ici. Je et ne vais pas, pas l'écouter. Mais ça, ça, ça devient... Mais tu dois m'écouter. Écoute-moi bien. Je ne suis pas en fait, prêt pour t'écouter. Tu n'es pas sérieuse. Ferme-la. Bonjour. Tu es allé trop loin. Monsieur, Monsieur et moi. madame Umbo. On revient de votre maison et on nous a dit qu'on allait vous trouver ici. Votre relation ne peut pas finir de la sorte. Je sais que je vous ai causé beaucoup d'ennuis. Et je regrette tout ce par quoi j'ai fait passer votre famille. Je vous avoue que je suis morte de regret et de chagrin. Je suis désolée. Je vous en prie. Monsieur Tony, voici ici des résultats de l'hôpital. Au revoir à tous. C'est... le rapport de l'hôpital. Apparemment, ma femme n'est pas enceinte. C'était le symptôme du Je, paludisme de la fièvre qui Et maintenant, on nous dit... C'était une erreur et que ma femme n'est pas enceinte. Je sais de t'expliquer. C'est exactement ce que j'essaie de t'expliquer, Tony. Oui, bien sûr, nous avons fait l'échange. Et c'est ça le jeu et quand nous jouons le jeu, je joue ça en respectant les règles du jeu. Bien, euh, comme tous le savons, dans une situation pareille, il y a des règles à suivre. Les faites et ne faites pas. Euh, oui. Alors quelle est la condition. S'il vous plaît, pas d'intimité. S'il vous plaît, on doit avoir le respect pour le caractère sacré du mariage. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on a besoin de ce respect dans ce jeu. D'accord? C'est ça. Bien. C'est la règle du jeu. Et pendant qu'on y est, Madame Tony, votre mari est un homme bien. C'est un mari parfait. Il ne vous a jamais trompé. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Jamais, même pas une seule fois. Et... Euh... Honnêtement, je ne peux pas continuer pas à travailler tard la nuit. Ça me fatigue et ça commence à agir sur ma famille. Tony, nous sommes déjà presque à terme du projet. Tu ne peux pas faire marche arrière maintenant. Nous avons commencé ça ensemble. On le finit ensemble. On doit terminer ça. Nous le devons. Oh non, non, non, non, non. Tu, tu peux me faire ça. Point final. Bienvenue madame. C'est très joli. Je suis sûr que ma femme va l'aimer. Bon, ça c'est juste un échantillon. Fais-moi savoir si ta femme aime ça et j'en commanderai plusieurs. Du reste, je crois que ça lui ira très bien. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Je suis sûr qu'elle viendra me remercier. Oh, okay. <rire> Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. D'accord. C'était au fait ça..! C'est exactement ce que j'essaie de t'expliquer..! Je n'ai pas couché avec elle..! Ah, tu n'as pas à la blâmer..! Et je n'aurais pas dû t'accuser comme je l'ai fait..! Oh chérie, comment ça va? Bienvenue. Bonjour tante. Bon comment, oui, comment ça va? Ah. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Ça va. J'avais vraiment envie de vous voir. D'accord. Faites, faites les monter. Dans votre chambre. Hein?